Bonjour, je suis dans la cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire un crumble. Crumble, c'est un mot anglais pour dire émietter. Pour faire un crumble, c'est un dessert. Pour faire un crumble, il faut des fruits. J'ai pris des pommes, mais on peut prendre des poires, des prunes, des myrtilles, des abricots. On peut prendre d'autres fruits. Aujourd'hui, j'ai choisi des pommes. Nous allons faire une pâte sablée pour mettre sur les fruits. Pour faire la pâte sablée, il faut 150 g de farine, 75 g de beurre coupé en morceaux, 45 g de lait, 30 g de sucre un petit peu de sel j'ai mis les 150 g de farine dans le saladier le saladier je rajoute le beurre les petits morceaux de beurre je rajoute le beurre je rajoute le lait Je rajoute le sucre, je rajoute le sel et je mélange avec mes mains pour avoir une pâte comme du sable. Nous faisons une pâte sablée. Je mélange. Voilà, j'ai une pâte qui ressemble à du sable. Cette pâte, on peut faire des petites miettes avec. On va mettre des miettes sur les fruits. La pâte est faite. Maintenant, j'épluche les pommes et je vais mettre les pommes dans les ramequins, un ramequin, un ramequin. Je coupe la pomme, je coupe la pomme en quartier, un quartier de pomme. J'épluche la pomme, j'épluche la pomme. Je coupe des morceaux de pommes que je mets dans les ramequins, des petits morceaux. Voilà, le ramequin est rempli de pommes. Maintenant, je vais émietter la pâte sablée sur les pommes. Je prends de la pâte sablée et j'ai miette. Je fais des petites miettes de pâte sablée. J'ai miette la pâte sablée. Voilà, les fruits sont recouverts de miettes de pâte sablée. La pâte sablée des miettes de Voilà, j'ai rempli les deux ramequins avec des pommes et j'ai recouvert les pommes avec de la pâte sablée. Maintenant, je vais les faire cuire. Je les mets au four, sur la plaque du four, Et je règle le four sur 220 degrés. Il faut environ 20 minutes pour cuire les crumbles. 20 minutes à 220 degrés. Donc, dans 20 minutes, on regarde si c'est cuit. Il me reste un petit peu de pâte sablée. J'ai mis la pâte sablée dans un récipient. Je mets un couvercle. Et je garde la pâte sablée pour demain. Demain, je ferai à nouveau des crumbles. La pâte sablée est gardée au frigo, au réfrigérateur. Voilà, 20 minutes se sont écoulées et les crumbles sont cuits. Bon appétit